bonjour je te retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo euh, encore une fois petit thé petit café que j'aimerais euh, parler avec toi d'un sujet qui me, qui me touche, des vidéos que vous me demandez le plus et que vous aimez le plus euh, bah, interagir etc puisque ça peut vous aider dans votre vie de tous les jours. En gros aujourd'hui je vais te parler de blocage affectif mais avant toute chose je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu l'as pas déjà fait, à activer la petite cloche et à tout ça tout ça Enfin, tu connais, euh, je sais que vous me suivez sans forcément vous y être abonné c'est pas très gentil. Si, euh, à t'abonner à mon autre chaîne qui s'appelle Peuchou où je partage des vlogs, où je partage des je partage des choses, du lifestyle, etc. J'ai quasi euh, 70 000 abonnés, une deux fois plus de mois par mois. C'est pas forcément cool, finalement, comme cadeau. Hein. Non, mais voilà, je vous invite vraiment à vous abonner à Poche. Pochou, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vais par la suite sortir des vidéos qui vont aussi parler un peu d'infidélité pour que vous compreniez un peu aussi mon histoire. Donc, euh, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui s'appelle le blocage affectif. Alors, je souffre de dépendance affective. Et euh, si vous voulez une vidéo euh, sur la dépendance affective, n'hésitez vraiment pas euh, à me le dire et je ferai une autre vidéo parce que celle-ci va être trop longue. Faut savoir que euh, j'ai vécu une relation de deux ans et c'est la relation dont je vais vous parler où je vous ai déjà parlé sur la vidéo infidélité et euh, je suis ressortie de cette relation euh, j'étais pas forcément prête à m'engager sur une grosse relation j'étais pas prête j'avais pas envie j'avais pas envie de ça j'avais envie de souffler ça faisait cinq euh, ans et demi que j'étais en couple puisque j'ai enchaîné mes histoires d'amour tout à la suite comme ça depuis mes 17 ans et euh, j'en pouvais plus j'avais besoin de, de vivre de, de respirer puis en, je me suis mise à monter beaucoup à paris donc j'avais pas mal de taf à paris etc et j'avais plus envie de, de me poser en fait j'avais envie de pas de, de, de, de papillonner hein. j'ai pas quitté mon copain pour aller me faire secouer euh, comme Dire très bien, clairement à droite et à gauche, même si chacun fait ce qu'il veut de son corps, etc. Je suis pas là pour juger parce que de toute façon, je vais vous raconter mon histoire et bien évidemment, certains vont, vont se permettre de juger, je pense. Mais euh, voilà, c'était pas dans le but de me faire secouer à droite et à gauche, mais plus pour me concentrer à mon taf. J'ai commencé à bosser d'arrache-pied, etc. et euh, j'ai kiffé, kiffé, kiffé bosser en fait. J'adore ça, j'adore me lever le matin tôt et faire plein de choses du développement personnel, de la recherche personnelle, etc. plus pour moi et plus que des vidéos YouTube. Enfin voilà, il y a des choses que j'aime faire il y a plein de projets que j'ai en cours que je vais vous parler et que je vais vous parler en 2018, notamment sur pas chou donc faudra me suivre parce que j'ai un gros projet personnel pas du tout avec youtube vous ça vous en totalement le coquillard mais peut-être que vous allez suivre l'aventure mais c'est pas du tout youtube c'est perso voilà j'ai bossé de ouf j'ai rencontré plus ou moins des gens dans ma vie etc des garçons etc mais sans rien de concret quoi c'était voilà voilà j'ai rencontré des gens bien évidemment et puis en décembre j'ai rencontré un garçon qui, euh, qui ne me plaisait pas au premier abord qui me plaisait pas mais avec qui j'ai voulu tenter une relation faut savoir que si aujourd'hui je venais à re rencontrer ce garçon je ne me serais pas mise avec est ce que c'est mon seul regret dans la vie d'avoir été avec ce garçon je, je le regrette pas clairement mais si je devais dire un regret obligatoirement je dirais celui ci si voilà il m'avait rencontré aujourd'hui euh, il n'aurait jamais réussi à me séduire j'étais dans une période un peu faiblesse c'est à dire j'étais dans une période où je venais me faire voler mon téléphone venais me faire cambrioler venais de me faire agresser j'étais pas top de ma forme et donc il a été là pour moi il était gentil etc physiquement c'était tout sauf mon style d'homme mais également euh, bah, on, on s'est mis ensemble et je me suis dit pas au dessus du physique euh, parce que même s'il si te plaît pas forcément physiquement c'est pas forcément ton genre de mec il euh, le physique ne fait pas tout et euh, je me suis lancée dans la relation et et en fait j'ai repris du poil de la bête et au fur et à mesure je me suis aperçue que ce garçon, alors je dis pas que c'est un mauvais garçon etc Mais lui et moi on était de caractères totalement opposés, on n'avait pas les mêmes, les, la même vision du couple, la même vision de l'autre, la même vision de ci, de ça, et clairement en fait je, euh, je suis tombée d'un nuage. Parce que ce garçon, je sais pas pourquoi j'ai eu un coup de cœur, mine de rien, ça me plaisait pas physiquement, j'ai eu un petit coup de cœur. Limite j'étais prête à arrêter tout et partir à habiter au bout du monde avec. Finalement au début il me plaisait pas, mais après bien évidemment, il y a des. Je dirais pas que j'étais amoureuse, ça serait. Euh, ça serait faux, je me dirais pas que j'étais amoureuse. Mais voilà, il y avait quelque chose qui fait que voilà j'ai eu un petit coup de cœur et que j'étais prête à euh, prendre mon sac à dos et me barrer. Et puis, au bout de deux mois, deux mois de relation, euh, j'ai commencé à avoir son vrai visage, c'est-à-dire euh, quelqu'un d'assez macho, quelqu'un d'assez ferme, en mode si tu fais pas comme je l'ai décidé moi, ça sera niette. C'était en mode euh, des, des, des paroles. Euh, très très il m'insultait pas etc mais c'était vraiment je comprenais que t'étais une merde en fait je, me... je comprenais en mode que j'étais une merde il passait son temps à me dire que j'avais de la chance qu'il soit avec une fille comme moi que je méritais pas mieux nanana je rentrerai pas dans le détail euh, vraiment parce que euh, voilà il y a plein de choses qui m'ont détruit et euh, au lieu de partir parce que euh, j'aurais dû partir au bout de deux mois quand j'ai commencé à ouvrir les yeux vu que je suis quand même une fille avec un fort caractère et un petit peu une connasse j'ai voulu rester avec pour finalement me venger parce qu'il me faisait beaucoup de mal et j'ai voulu pas qu'il s'en sorte aussi bien que ça et j'ai voulu aussi euh, mettre euh, Ma pierre à l'édifice et faire un peu ma connaisse. Donc je pense qu'on s'est euh, rendu mutuellement euh, les coups, euh, pas façon de parler parce que, bien évidemment, non, euh, il me tapait pas, pas, mais on s'est rendu euh, les petits coups et j'ai voulu euh, vraiment euh, l'enfoncer plus bactère. C'est con, hein, mais j'avais besoin de ça parce que que euh, ce genre de personne puisse se passer dans ta vie et te dire en mode t'es qu'une merde je mérite mieux que toi et puis s'en sorte en mode, de façon euh, si on n'est plus ensemble, c'est parce que je mérite mieux. Non. Donc j'ai été un peu piquante et un peu blessante et je l'assume totalement. Euh, malgré tout, euh, je pense que réciproquement cette relation nous a fait grandir à tous les deux et je pense que, mine de rien, malgré le qu'on ait deux caractères différents, totalement opposés, vraiment totalement opposés. C'était horrible parce qu'on tenait mine de rien à l'autre. On, on aurait pu faire des belles choses, en fait. J'ai eu un coup de corps pour ce garçon, on aurait pu faire des belles choses, mais on était totalement opposés. Donc euh, j'ai tout fait pour qu'il me quitte, ce qu'il l'a fait. Par la suite, au bout de cinq mois de relation, on s'est séparés. Et en fait, je suis partie de là en mode c'est pas grave, salut. Enfin je me, je me sépare de là, ma mère était en mode merci Léa, enfin tu, tu le quittes parce que c'était plus possible. C'était pas encore une fois, c'était pas un mauvais garçon, etc. C'est juste qu'on était pas compatibles. Même s'il y a eu des choses qu'il aurait, qu aurait pas dû faire et que j'aurais peut-être pas dû faire aussi. Mais ça reste une, une relation close aujourd'hui, chacun fait nos vies, c'est en très mauvais terme. Hein. C'est pas du tout en bon terme, hein. enfin pas, on s'est pas quitté en bon terme, hein, bien évidemment. Mais en fait je suis partie de là et j'étais en mode tout va bien, tout va bien, tout va bien. en fait. Petit à petit, je me suis aperçue qu'en fait, non, tout allait pas bien. En fait, mais je m'en suis rendu compte petit à petit parce que j'ai commencé à avoir des symptômes assez bizarres. C'est-à-dire que quand euh, je commence à devenir proche d'un garçon et qu'il commence à vouloir plus qu'une un, relation. Enfin, là, je vais pas parler de sexe, etc. Mais quand le garçon veut plus, c'est-à-dire veut vraiment se mettre avec moi, je commence à me braquer. Et si un garçon commence à me dire oui, Célia, tu me plais vraiment, etc., etc., je commence à devenir pas bien. Je suis comme ça j'ai des, des envies de, de vomir j'ai vraiment j'ai l'impression qu'on qu m'attrape pour moi aujourd'hui me dire Léa on se met ensemble c'est comme si tu prenais que tu noie au fond de l'eau ça me fait faire des crises de panique ça me fait faire des cauchemars la nuit parce que en fait non je ne peux plus me mettre avec quelqu'un j'ai totalement bloqué à ce niveau j'arrive pas et tout le monde me dit un jour tu rencontreras quelqu'un qui te fera changer la vie etc peut-être mais euh, actuellement je me dis que non c'est pas possible et en plus de ça vu que j'étais dépendante affective je vous parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo si ça vous tente ça marche plus en fait parce que euh, aujourd'hui je veux plus faire ça j'ai plus envie de me mettre en avec le premier venu pour aller mieux. J'ai plus envie de me mettre en couple juste pour soigner mes blessures, j'ai plus envie d'eux Aujourd'hui, je me dis que si je me mets en couple avec quelqu'un, c'est qu'il y aura ce truc que j'ai pas eu avec les autres. C'est qu'aujourd'hui, clairement, dans ma vie, je suis prête. Même si je suis totalement bloquée, même si je suis totalement tétanisée, je suis prête à, et je suis ouverte, euh, <rire> de façon de parler, hein, à me dire aujourd'hui si tu rencontres un garçon qui te fait battre ton cœur, qui te fait revivre ses sentiments, etc., qui, qui arrive à, euh, pas du jour au lendemain, parce que bien évidemment, ça va prendre du temps à ce que je me débloque, qui est prêt à comprendre et attendre le fait que tu as des blocages et que tu vas te débloquer. Il y a pas mal de choses que le cadre pour moi, parce que voilà, mais c'est vraiment un gros blocage écologique énorme qui c'est est pas en mode no, c'est parce que t'as pas rencontré le bon on Ce qui s'est passé c'est que, bah, mine de rien, je suis une humaine et j'ai quand même des, des, des sentiments, de, de l'attachement pour les gens, etc. etc. J'ai rencontré quelqu'un. Donc voilà, je suis totalement bloquée à toutes sortes de relations de couple. Cependant, je ne suis pas bloquée à des relations, euh, on va dire, sex friends. J'ai pas envie de vous dire sex friends en mode sex friends. Euh... Sex friends, parce que je trouve que c'est trop facile de mettre des, des relations dans des cases en mode toi t'es sex friends, toi t'es plan cul, toi t'es ci, toi t'es ça. Aujourd'hui, je vis une relation avec quelqu'un, je dirais pas que c'est un sex friends parce que c'est pas du tout pareil, je dirais pas que c'est un plan cul non plus parce que c'est pas du tout pareil, mais c'est pas non plus mon mec. Et je sais très bien, et mutuellement, en fait, même dans notre relation, c'est que mutuellement, on se réveillera jamais un matin en se disant ouais, on se met en couple ou ouais, j'aimerais bien plus. Genre, on, je le sais très bien, je sais très bien que je finirai pas ma vie avec, il sait très bien qu'il finira pas sa vie avec moi, mais aujourd'hui, actuellement, dans ma vie, j'ai besoin que de ça. Je suis tellement consacrée à mon boulot, à consacrer à, à mon développement, à, à ma concentration sur moi-même à la reconstruction de mon état amoureux dans mon état voilà de j'ouvre mes yeux je grandis il y a plein de choses que je vois aujourd'hui que je voyais pas avant il y a plein de choses que j'apprends et que je me dis merde t'as fait des erreurs il y a plein de choses que je remets en question dans ma vie et j'ai pas pour l'instant j'ai pas envie d'une relation pleinement officielle en mode voilà puis bon ça changerait quoi qu'on se dise c'était officiel enfin c'est que des mots c'est que des noms et tout ça et donc je, je vois ce garçon ça se passe bien euh, bah, en vrai peut-être dans un an on se verra toujours on se dira bon ben bah, fait dans ensemble j'en sais rien on n'en sait rien enfin moi je pense que non mais lui aussi pense que non mais voilà et je trouve ça horrible de devoir mettre un nom en mode oui c'est ton sex-friend, sex oui c'est ton plan cul, parce que dans une vidéo, je vous ai dit, la vidéo sur les poils, je vous ai dit en mode, euh, oui bon c'était pas vraiment mon mec, mais voilà, bah ben, en fait c'est toujours le même garçon, c'est pas vraiment mon mec en fait, mais c'est à la fois, c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien, avec qui je passe des moments, et avec qui ça se passe bien, donc non c'est pas mon mec, de toute façon j'ai pas envie de le présenter à ma famille, j'ai pas envie de le présenter à tout ça, enfin tout ça, ça me fait ça, ça fait bugger, et si aujourd'hui ce garçon venait me voir, il me disait bon Léa, j'aimerais bien plus avec toi, je... je, je n'y la relation clairement. Et je reviens à la, la vidéo de Kimity Jane qui avait parlé des sex friends en disant que souvent ça tassait dans les relations sex friends, etc. Et en fait elle a pas tort, mais des fois non, des fois non, on peut avoir une relation totalement saine. Et aussi j'ai pas je, je commence à être vieille, j'ai 24 ans, je vois plus les sentiments et l'amour de la même façon que je les voyais comme j'avais quand il y, a, il y a 5 ans déjà, genre ou même à 16 ans, enfin déjà 16 ans, 20 ans et 24 ans, mes visions de l'amour ont totalement évolué de ouf, mais de ouf, de ouf, de ouf. Et des fois je me dis j'aimais bien ce que je ressentais à 16 ans. Aujourd'hui j'y crois plus trop en fait, je suis un peu blasée et tout ça, pourtant, j'ai toujours eu des bonnes relations qui se sont bien passées sauf la dernière, j'ai plus la même approche de l'amour et je veux pas me forcer à avoir quoi que ce soit, Trinity Jane elle disait, elle parlait de ça et c'est vrai que c'était hyper intéressant comme vidéo, je vous mettrai le lien de, de, de sa vidéo sur les sex friends et tout ça, l'attachement et tout ça, pourquoi la femme elle peut elle est vue comme une salope quand elle a un copain mais pas vraiment un copain etc et, et voilà. Après vous savez moi ce garçon je vois que moi, je vois que lui et euh, lui réciproquement je sais pas trop, en fait on est libre chacun de faire ce qu'on veut, je pense que réciproquement on voit que l'un l'autre, voilà j'ai besoin d'une relation comme ça et je la trouve très saine et, et je trouve ça un peu bizarre de se faire juger sur ce genre de dans la société aujourd'hui c'est la seule chose qui me convient parce que bien évidemment euh, il me donne pas de l'affection comme un copain me donnerait de l'affection euh, j'ai pas des nouvelles tous les jours en mode coucou tu as bien mon cœur, mon bébé je t'aime et tout ça non ça se passe pas comme ça d'apprendre à me, à me à faire confiance un peu à quelqu'un à me reconcentrer à me reconstruire sentimentalement parlant même si je tomberai pas forcément je pense pas tomber amoureux de cette personne et aussi à me concentrer sur ma vie privée et ma vie, ma vie, ma vie, ma vie pro et toute ma vie personnelle etc sans me dire Bon, maintenant il faut que tu te mettes en couple, etc. Il y a trop de choses qui en ce moment dans ma vie changent et je ne peux pas me permettre de, de promettre des choses à quelqu'un que je vais ne veux pas tenir. Et avant j'avais tendance à dire oui, oui, oui et le faire à moitié. Aujourd'hui, maintenant quand je fais quelque chose, quand je dis oui à quelqu'un, quand je fais quelque chose, c'est que je le fais à fond. Et je sais que je ne suis pas prête à m'investir dans une relation à 100%, donc j'ai fait ce qui me convenait. Tout ça pour vous dire que il euh, n'y a pas vraiment qu'une relation qui convient, il n'y a pas vraiment une relation en mode oui, celle-là elle est normale, oui, celle-là elle n'est pas normale. Tant que toi et la personne que tu vois, vous êtes d'accord sur les principes que vous êtes mis d'accord, bien évidemment si tu es amoureuse de la personne et qu'elle te dit non je veux rien et que tu te mets quand même avec elle, faut pas que t'attendes à qu'elle tombe amoureuse de toi. Si tu te mets avec la personne parce que voilà, comme moi, euh, voilà, ça reste une relation saine. Et si t'es amoureuse de lui, le principal dans les relations humaines, que ça soit à deux ou des couples à plusieurs parce que ça existe, ou des couples polyamoureux, ou des couples de liberté, etc., c'est que le partenaire soit d'accord et que vous en ayez parlé au préalable. Faut arrêter de penser qu'il n'y a qu'une seule et unique règle et une seule chose à faire. Tant que vous, vous êtes heureux avec vous-même et tant que vous êtes en accord avec vous-même et tant que vous construisez vous-même, comme tout le monde dans la vie, on a des, des blessures et on les répare et on les soigne comme on peut. Donc voilà, et, et le principal. Dans la vie, c'est pas d'attendre que quelqu'un vous rende heureux. Et on a, j'ai beaucoup, avec ma dépendance affective, voulu que quelqu'un me rende heureux, attendu que mon bonheur dépende de quelqu'un. Et en fait, j'ai appris, surtout en 2017, que le bonheur ne dépend que de moi. Je suis la seule et unique personne qui pourra me rendre heureuse. Je m'en fous de ce que les gens pensent, je m'en fous de ce que les gens diront. C'est pas ça qui me rendra heureuse. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je suis vraiment en hein. paix. Je suis vraiment en paix avec moi-même et je pense que vous l'avez vu avec l'évolution de mes vidéos. Et après, bien évidemment, il y a des gens qui vont se permettre de juger parce qu'ils se sentent bien meilleurs et bien au-dessus tout. Je m'en bats, mais pas la race. Hein. Genre, je on n'aurait pas plus mal ce soir si vous vous sentez au-dessus de moi ou au-dessus de quiconque. Dans la vie, on a toujours besoin des autres et il faut arrêter de se sentir un petit peu au-dessus de tout le monde. Vivez vos relations que vous voulez, comme vous voulez, comme vous l'entendez. Soyez heureux Voilà C'est tout, n'hésitez pas à vous hein, partager un peu vos histoires, votre ressenti par rapport à tout ça et ce que vous voulez aussi comme vidéo, ce que vous en pensez, si vous aimez bien ce genre de vidéo. Euh, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine